Je vois ça me tourner en porno. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est enfin mon loft tour. Apartment tour. Je suis hyper émue de vous faire cette vidéo parce que euh, ça fait un petit bout de temps que je la faire depuis que j'ai aménagé, sauf que on voulait quand même commencer à décorer, vider nos cartons. Euh, tout n'est pas parfait, il reste peut-être des choses qu'on changera, il reste des affiches, des décos et tout qu'on n'a pas encore mises, mais euh, le plus gros est fait. Oh, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon Instagram si vous voulez découvrir plus de choses sur la vie étudiante, sur tout ça. Pour ceux qui se demanderaient, euh, j'habite à Lille, je vis avec mon copain donc depuis la rentrée et on est étudiants euh, tous les deux. Donc j'ai fait une vidéo où je vous expliquais comment j'avais trouvé cet appartement. J'ai eu énormément de chance mais ça a été très très compliqué. J'ai vraiment passé des heures entières sur mon coin et tout. La première fois que j'ai vu cet appart, j'ai pas eu un énorme coup de cœur dessus parce qu'il est pas hyper lumineux, même si vous allez peut-être avoir l'impression avec ma lumière et tout pendant la vidéo et donc ce qui fait que j'avais pas eu un énorme coup de cœur non plus mais une fois que je l'ai décoré je me suis rendu compte que en fait toutes mes décos que j'avais déjà depuis quelques années allaient bien dedans et tout donc euh, j'étais choquée vraiment j'étais en mode c'est un signe du destin. Et finalement, je me sens tellement bien dans cet appart. Vraiment, enfin, tous les deux, on se sent tellement bien. Et en fait, je pense qu'on a enfin trouvé euh, le bon truc qui nous permet de travailler et en même temps euh, de faire des soirées et en même temps de kiffer à deux euh, parce que c'était vraiment le truc compliqué l'année dernière. Bref, je vais arrêter de blablater et puis je vais vous présenter euh, notre petit appartement qui s'appelle euh, La Cantine, d'ailleurs. Parce qu'on aime bien donner des noms à nos apparts. Donc, bon visionnage Bon alors, ici se trouve la Porte d'entrée, donc quand on arrive, il y a l'entrée. Ici, il y a les toilettes. Je vais pas vous les montrer, ils sont assez grands, mais bon, bref, c'est pas très intéressant. Ici, il y a une petite étagère où on met nos chaussures, donc hyper pratique. Le seul point faible, c'est que c'est pas fermé, donc c'est pas hyper beau, mais en vrai, ça devrait quasi pas. Donc, ensuite, là-bas se trouve l'entrée, on va dire, du salon. Tout est ouvert, hein. c'est vraiment un loft et euh, c'est assez grand. Enfin, je veux dire, le salon est vraiment très grand, donc je vais vous montrer petit à petit. Donc, ici, on a mis quelques décos, comme tout est blanc, on essaie de trouver des petites décorations. Alors donc ici c'est vraiment juste à côté de la porte, euh, on a les petites décos, on a mis un petit meuble, enfin tout était meublé pardon, donc euh, on a juste mis les petites décos, faut savoir qu'il était meublé mais pas non plus énormément dans le sens où il y a pas mal encore d'endroits vides et on a déjà rajouté quelques meubles mais voilà il y avait le strict minimum mais c'était très très cool. Notre propriétaire est très gentil, donc on a beaucoup de chance. Et donc voici le petit meuble avec mon petit bazar en dessous. Moi je me suis dit qu'on allait faire dans l'ordre de la pièce. Donc une fois qu'on avance, il y a la cuisine. Et c'était vraiment un truc qui nous tenait énormément à cœur. C'était d'avoir une cuisine qui nous permet de cuisiner. Il faut savoir qu'on n'a pas été difficile sur cet appartement. On a eu beaucoup de chance, comme je vous le disais, mais on a <rire> vraiment pris ce qu'on pouvait prendre. Donc on a eu beaucoup de chance d'avoir une cuisine et tout, mais c'était vraiment notre critère de rêve parce qu'on aime bien cuisiner et tout. Donc la cuisine est vraiment très très cool, elle est neuve, enfin, rien à redire, enfin du moins les équipements sont neufs, et elle est super jolie, et tout est bleu on va dire dans mon appart, un petit peu. Et euh, moi les échos que j'avais étaient exactement de la même couleur comme je vous le disais, donc euh, incroyable. Bon je vais quand même vous montrer, parce que les youtubeurs font ça, donc là il y a tous nos petits verres, nos éco-cups, notre vaisselle, on en a beaucoup trop d'ailleurs, ici un four donc génial vraiment on a tellement de chance ici ça c'est des tiroirs avec euh, de la vaisselle pareil encore une fois le reste tout tout tout bon, on vient de faire manger donc c'est un peu sale ici euh, petite machine à café qui appartient à Jules donc pour moi parce que j'adore ça avec Jules ne boit pas de café ensuite je vais passer là parce que c'est sale un petit truc et meilleur meilleur point un lave-vaisselle et ça c'est incroyable vraiment ça fait tellement du bien Genre là, Nana, on avait un moment, on était 5 on avait pas de lave-vaisselle, c'était tellement une horreur et là c'est beaucoup plus simple, ça nous fait tellement gagner de temps et petit point bonus en gros juste derrière moi, ici il y a, euh, ce que je vais vous montrer après mais la petite cour, et donc on a une fenêtre qui donne euh, dans la cuisine, sur la cour alors ensuite nous arrivons à notre salon de daron donc un salon avec une énorme table ici si on a essayé de faire mettre pas mal de déco parce qu'encore une fois euh, tout était vraiment euh, blanc et bah c'est beau hein mais euh, c'est vite assez glauque et je vais vous montrer après mais en fait le salon est hyper grand mais au milieu il n'y a rien on n'a pas de table basse ou tout comme ça et donc ce qui fait que on essaie de mettre pas mal de déco pour combler le vide par contre c'est un appart assez cool pour faire des soirées on n'en fait pas tant que ça mais euh, c'est vraiment parfait bref, la grande table elle est trop trop cool derrière vous voyez on a encore des cartons euh, bon on s'est pas encore débarrassé parce qu'on n'a pas fini mais euh, vraiment j'aime énormément euh, ce salon et petit point bonus pour cette lampe qui est magnifique, regardez ah non c'est pas bonne genre elle est tellement euh, stylée même le proprio il m'a dit ouais ça vient des anciens proprio mais elle est trop belle elle fait très vintage, j'adore, donc je vais vous montrer toutes les décos un peu plus détaillées bah, dès maintenant. Donc là, euh, des petites décos tout simples, on a mis des vinyles, un petit truc de cuisine, mon sac à fièces. Ça, c'est du rhum arrangé qui vient de Saint-Martin et euh, ça, c'était la lumière qui était l'année dernière sur le mur à l'atelier. En gros, mon gros goal, c'était de la mettre sur ce mur-là, vraiment ça aurait été incroyable. Sauf que, petit point négatif, elle s'est complètement emmêlée et elle est impossible à réparer, donc je voulais euh, l'acheter. Ce qui est compréhensible. Et donc à la place, j'ai mis dans un petit pot comme ça, ce qui rend vraiment beau. En vrai, c'est pas mal de la récup, hein. on n'a rien racheté. Et enfin, le dernier petit mur, j'ai mis quelques décos et encore une fois, c'est vraiment assez grand. Et tout là-bas, quand on se tourne, on voit notre frigo qui est génial parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de place. Donc comme je vous le montrais, ici, il y a notre frigo. Euh, paraît pas très intéressant, Je ne vais pas l'ouvrir. Ici un petit escalier, je vais vous montrer juste après euh, ce qu'il y a derrière. Et ensuite à gauche, une partie que j'aime trop aussi. Comme vous pouvez le constater, cette partie-là de l'appartement est beaucoup plus sombre et c'est un petit peu le point négatif encore une fois, même si je me plains pas du tout, hein, il est incroyable. Mais euh, c'est le seul point qui fait que euh, c'est un peu dommage. Parce que tout simplement là c'est très sombre. Il faudrait que j'achète des guirlandes mais euh, je n'ai pas encore les moyens et le budget. On a quand même essayé de le remplir pour pas que ça fasse trop vide. Le portant à ma gauche il vient de mon ancien appart. C'était mes parents qui l'avaient acheté sur Ikea. D'ailleurs la plupart des meubles à moi viennent d'Ikea. Et euh, les meubles de l'appartement je pense c'est soit des anciens proprios soit euh, Ikea, donc j'essaie de faire un effort et de mettre que des vêtements genre beige, noir, bleu, blanc enfin dans ces tons là pour pas que ça jure trop, donc les habits rouges et tout je les ai mis là-haut et euh, ensuite on a mis quelques petites photos de nos potes derrière, euh, derrière il y a du bordel à moi, voilà et un canapé euh, qui n'est pas un canapé lit donc euh, à savoir mais il est vraiment très très cool et j'aime bien me poser mais c'est vrai que je passe moins de temps sur le canapé que l'année dernière et tout parce que là-haut c'est incroyable j'ai trop hâte de vous montrer. <rire> donc je vous montre le canapé. Alors j'allais oublier mais je vais vous montrer la petite cour avant de monter là-haut qui est euh, très très cool. Vraiment je suis trop contente, c'est génial. Euh, ça permet de ne pas fumer à l'intérieur. Moi je ne fume pas mais je le fume un petit peu et donc je ne supporte pas à l'intérieur. Donc bénef, quand on a des potes tout le monde va dehors. C'est hyper cool et il fait assez chaud parce qu'on a un minimum de soleil sur la terrasse donc je On arrive ensuite dans la chambre, donc qui est on va dire ouverte, c'est à dire que il euh, n'y a pas vraiment de fenêtre ou de trucs qui ferment, donc c'est vraiment un loft. Et vraiment, j'aime tellement cet endroit, il est hyper cosy mais en même temps hyper confortable. Et je sais pas comment expliquer, mais c'est trop bien, vraiment je me sens trop bien. Donc je vais tout de suite vous montrer, faire euh, un petit peu le tour et tout. Donc quand on arrive, il y a une petite déco comme ça, donc voilà, c'est un peu un mi-bordel, mi-j'ai essayé de décorer avec un meuble. Bon, là c'est mes sous-vêtements donc. Euh... Et ici, pareil, petite déco, ça c'est moi et mon cousin et euh, un petit miroir doré pour euh, faire un petit rappel avec le cadre. Ensuite, on passe à gauche et là, il y a le lit. Donc comme je vous le disais, tout est vraiment ouvert, euh, comme vous pouvez le voir. Donc là, le lit, pas hyper bien tiré, mais il est fait, c'est déjà bien. Et il y a à droite euh, notre petit bureau, enfin mon petit bureau plutôt. Je suis désolée encore une fois pour la luminosité qui est pas incroyable, mais euh, malheureusement, ce n'est pas de ma faute. Donc ici petit tapis que j'ai gardé, ici le petit sac qui a gagné sur mon Instagram, enfin un sac personnalisé, donc n'hésitez pas à aller voir. Mon petit miroir que j'aime beaucoup pour regarder mes looks, j'avais pas ça vraiment dans mon ancien appart et donc bah j'aime trop BNF. Ensuite une petite armoire ici, ce qui est bien c'est qu'il y a plein de rangements pour les vêtements et tout. Euh, pareil, deuxième armoire qui est vraiment pleine à ras mais j'ai tellement de vêtements. Euh, pauvre Jules, il y a pas beaucoup de place. Ici c'est encore un peu le bazar mais c'est mon bureau euh, parce que j'avais ça en fait... Donc ça c'était la table de mon ancien appart et je l'ai euh, récupérée pour m'en faire un petit bureau euh, qui est trop cool parce que j'ai un peu vu sur la terrasse et donc j'ai un peu plus de luminosité et je travaille vraiment très très rarement sur un bureau mais quand ça arrive j'aime bien euh, poser mon ordi euh, vraiment euh, tout séparé et pouvoir être posé là parce que c'est vrai que la table en bas euh, elle est très grande et vite. Bah je sais pas je genre ça me démotive vite alors que là c'est mon petit bureau, mon petit endroit où je peux poser mes trucs créatifs, mes... Mes... mon matériel photo, vidéo et tout, donc c'est génial. Et donc comme je vous le montrais, ici il y a mon lit et souvent je mets ma lampe là. Et j'adore parce que j'ai mis une petite guirlande qui se termine là-bas, il est trop mims. Juste à côté du lit, ici j'ai mis ma lampe, mais se trouve la salle de bain. J'allume pas la lumière parce qu'elle fait vraiment beaucoup de bruit mais là bah il y a donc févier. Une grande douche, vraiment top, vraiment il y a tellement de place, c'est incroyable. Pareil, grand miroir où je peux regarder mon look, donc parfait. Et euh, ici, un petit peu de bazar, mais il y a plein de rangements. Et ici, le best, machine à laver, Dieu merci parce qu'on en fait tellement... On a tellement de trucs à laver de l'année dernière et tout. Et l'intérêt, ce que j'aime trop, c'est que si il on... y a des gens qui viennent et tout, c'est que vraiment le bas et le haut sont divisés. Euh, c'est juste un peu chiant si des gens veulent dormir ou. Euh... comme ça, parce qu'on n'a pas de chambre d'amis, mais bon, vas-y, on n'est pas des darons non plus. Si on fait une soirée par exemple, les gens n'ont pas à monter là-haut, à aller dans la salle de bain. Parce que moi vraiment, genre, ça me fait trop chier après de tout nettoyer. Donc là, c'est trop cool. Il y a juste le bas, il y a les toilettes qui sont en bas, donc c'est très sympa aussi. Et vraiment, il est incroyable. Je suis tellement heureuse de cet appart donc voilà les gars j'espère que ça vous aura plu je vous fais juste un petit disclaimer pour que ce soit 100% clair je sais que j'ai énormément de chance et euh, vraiment, enfin je pense que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un appart comme ça mais il y a juste un petit point à savoir c'est que je loue cet appart à deux. on paye entre 400 et 600$ sans compter Dieu merci les APL donc euh, chacun, c'est à peu près les prix à Lille, genre vraiment la plupart de mes potes payent autour de 500$, c'est exactement le même prix, même un peu moins cher que je payais quand j'étais... Euh toute seule dans mon appart. Donc j'ai énormément de chance d'avoir des parents qui peuvent m'aider à payer euh, un logement et qui me payent un logement. Enfin vraiment j'en ai tellement conscience. Il euh, faut savoir que Lille c'est beaucoup moins cher que Paris mais ça reste quand même pas donné. Euh, c'est très rare de trouver un appart en dessous de 450. Euh, vraiment encore plus maintenant parce que la demande est de plus en plus haute. Donc je cherchais de base un appart moins cher que ça mais... J'ai pris ce que je trouvais parce que personne ne me répondait et j'ai quand même la chance d'avoir un assez bon dossier. Donc voilà, je voulais être totalement transparente avec vous parce que c'est trop trop cool. J'ai énormément de chance, mais c'est pas non plus toujours la réalité. Enfin, je vous conseille si vous avez un appart de vos rêves de persévérer et euh, surtout de jouer sur les décos parce que comme je vous le disais quand je suis arrivée une première, la première fois dans l'appart je me sentais pas du tout chez moi c'était vraiment vide et tout et euh, depuis bah, que j'ai mis toutes les décos et alors que c'est que réutilisé hein, j'ai vraiment dépensé rien du tout pour, euh, pour cet appart depuis que je suis arrivée et euh, bah c'est parfait donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube et à mon instagram je vous fais des gros bisous et bye la mue.